5 secteurs qui te rendront milliardaire, voire multimilliardaire en France et en Afrique. Dans cette vidéo, on va parler justement d'entrepreneuriat. Quels sont les secteurs d'activité qui, selon moi, bien évidemment, peuvent apporter beaucoup d'abondance financière, d'abondance en termes de liberté également et liberté géographique. Si tu souhaites également peut-être...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 moi à Douala au Cameroun donc quoi, comme tu le sais, je le sais je sais que je le répète maintes fois je suis rentré pour lancer justement de nouvelles activités dans le domaine du digital et dans le secteur de l'immobilier en Afrique francophone de manière générale alors quels sont les cinq secteurs d'activité qui selon moi peuvent te permettre de générer beaucoup de chiffres euh, en l'espace de quelques années en, en l'espace d'un an voire même de quelques années on peut se dire entre un an et trois ans car c'est justement ce qu'on a pu faire avec l'une de notre entreprise qui s'appelle Hypercroissance. On a pu générer près d'un milliard de chiffres d'affaires en seulement 12 mois. Donc, quels sont ces secteurs Et ce message s'adresse à toute personne, mais surtout aux personnes de la diaspora, c'est-à-dire les, les expatriés qui vivent à l'étranger, en fait. Donc, des personnes qui sont parties étudier en Europe, aux États-Unis, etc., et qui souhaitent potentiellement investir dans leur pays d'origine, tout comme je suis en train de le faire actuellement, à mon angle de niveau, bien évidemment. Alors le premier secteur qui, selon moi, peut apporter beaucoup, c'est tout simplement le secteur de la nutrition, donc tout ce qui est alimentaire, en fait, donc produire des biens alimentaires, te lancer dans des fermes agricoles, euh, faire de l'élevage, etc. Ça, c'est un secteur porteur, car, on va pas se mentir, tout le monde a besoin de manger, en fait, tout simplement. Et, par exemple, au Cameroun, il y a beaucoup de produits qui sont importés de l'Europe, de la Chine, de l'Amérique latine, etc. Donc, c'est sûr que si tu te lances comme producteur local, euh, ben, tu vas pouvoir servir beaucoup de personnes, car je pense que en produisant localement, ben, tu vas euh, peut-être que tes, tes produits seront beaucoup moins chers que les produits euh, provenant de, de l'Europe ou autre. Peut-être que tu vas pouvoir produire des, des, des produits de meilleure qualité, donc des produits naturels, etc. Parce qu'il y a pas mal de produits importés qui malheureusement voilà, sont transformés, etc. Donc, même d'un point de vue de la santé, c'est très important. Mon avis par rapport à ce secteur, c'est quoi? C'est que oui, c'est un secteur porteur, mais bien évidemment, il y a une barrière à la rentrée qui est le, le coût en fait. Donc voilà, je pense qu'il faut un minimum de fonds pour pouvoir te lancer dans ce secteur-là. Il y a notamment Philippe de Investir au pays qui accompagne bon nombre d'entrepreneurs sur ce secteur. Donc, je t'encourage à aller le voir. Je pense que si tu connais ma chaîne, tu dois le connaître aussi. Donc, je t'invite à aller voir ses, son contenu pour avoir plus d'informations par rapport à ça. Moi, personnellement, je n'investis pas dans ce type d'activité Mais je sais que voilà, j'ai des clients Même à moi, on a des clients en commun Qui sont dans ce secteur d'activité Et je sais que c'est très porteur Peut-être qu'un jour je m'y intéresserai ou pas L'avenir nous, nous, nous le dira Alors le deuxième secteur d'activité Qui selon moi est porteur Et qui peut te, justement te rendre Milliardaire, c'est tout simplement le secteur financier, c'est-à-dire tout ce qui est Microfinance Prêt personnel, prêt privé c'est des, des leviers qu'on utilise beaucoup au Canada pour pouvoir bah, notamment investir en immobilier et se lancer dans des projets d'entrepreneuriat. Il est vrai qu'il existe des tontines ici au Cameroun même en Afrique francophone de manière générale mais ce n'est pas comment dire ce n'est pas officiel en fait. Donc je pense que quelqu'un qui se lance dans la création d'une plateforme en ligne où chacun peut cotiser euh, pour faire quelqu'un qui se lance dans, dans la création d'une plateforme en ligne où tout le monde peut cotiser où il peut être rémunéré de par des commissions, des frais, etc. Où chacun peut demander un financement pour pouvoir investir, les taux d'intérêt définis, etc. Je pense que ça, c'est un secteur très, très, très porteur. Et ça peut vraiment te permettre ben, de décupler tes forces en termes d'investissement et d'entrepreneuriat. À titre personnel, enfin, dans mon entreprise, on a une division qui s'appelle Global Wealth Management. Donc, c'est un peu ce type de fonds, c'est un fonds d'investissement qu'on utilise. Pour justement décupler nos investissements immobiliers. Donc, via des prêteurs privés, via des investisseurs privés, via des partenaires, on arrive à aller sur des opérations vraiment incroyables. Donc, franchement, c'est à coût de millions. Donc, je te ferai une vidéo plus, plus détaillée par rapport à ça. Il y a quelques vidéos sur ma chaîne aussi qui parlent de ce projet-là. Mais voilà, d'ici quelques mois, je te partagerai un peu les chiffres qu'on a pu faire en seulement un an, les performances qu'on a eues. On a eu des rendements sur certaines opérations immobilières de 100%, voire plus. Donc, je te donnerai quelques éléments par rapport à ça. Tu verras que. Ben, en mettant en place ces structures, et en utilisant l'effet de levier, grâce à des partenaires, grâce à la force de plusieurs personnes, tu peux aller très loin dans tes projets d'entrepreneuriat et d'investissement immobilier. Le troisième secteur qui, selon moi, est porteur et peut t'amener beaucoup en termes de revenus, c'est tout simplement le secteur de la santé et du bien-être. Et ça, c'est un secteur qui, c'est un domaine qui marche partout. C'est qu'aujourd'hui, de par tout ce qui est pression du travail, de par ce qui est toutes ces nouvelles maladies qui émergent, etc. Euh, il voilà, y, y a une certaine pression psychologique même je dirais, il y a une pression physique dans certains cas. Voilà, tous ces professionnels qui se lancent, ben, par exemple, dans des, dans des cours en ligne, dans les cours de yoga, cours de méditation, euh, bien-être, etc. Même les, les médecins, cardiologues, euh, enfin, toutes les professions, je pense que c'est un secteur qui va justement créer beaucoup d'opportunités. Car le marché, il est là et il y a également besoin de professionnels dans ce domaine-là pour pouvoir ben, répondre à cette démarche répondre à cette demande-là. Donc, clairement, te lancer dans le secteur de la santé slash nutrition lié au bien-être, c'est un secteur très porteur. En Amérique du Nord, ça marche énormément. Et donc, je ne vois pas pourquoi ça ne marche pas ici en Afrique. Le quatrième secteur qui, selon moi, peut te mener justement à aller très vite en termes de revenus, c'est tout simplement le digital. Donc, aujourd'hui, tu peux lancer ton activité en ligne très rapidement à moindre coût. Et justement, euh, servir pas mal de professionnels, d'entrepreneurs, même de particuliers qui souhaitent aujourd'hui avoir une certaine présence en ligne. Je pense que cette situation qu'on vit aujourd'hui, t'a potentiellement fait comprendre qu'il faut être présent sur les réseaux sociaux pour justement se vendre. Se vendre en tant que personne et se vendre également en tant qu'entrepreneur. Travailler sur son personal branding, parler de, son, de ses offres, de ses services pour attirer le plus grand nombre de personnes à pouvoir consommer. Des produits donc on a également une entreprise dans notre groupe qui s'appelle hyper croissance et on accompagne bon nombre d'entreprises justement à accélérer grâce au web regarde juste un peu ce qu'il a, ce qu'on a pu mettre en place avec ma propre entreprise ça te laisse imaginer ce qu'on est capable de faire potentiellement pour la tienne donc, si tu as besoin d'informations par rapport à ça je t'invite à justement regarder dans le lien juste en dessous le dernier secteur d'activité que moi je te recommande et qui moi personnellement Va rendu en tout cas millionnaire voire multimillionnaire d'ici quelques temps, c'est tout simplement l'investissement immobilier. Aujourd'hui, investir en immobilier, c'est l'un des leviers les plus puissants pour se bâtir une richesse et assurer son avenir. Tu peux utiliser l'argent des autres, tu peux utiliser l'argent de la banque, tu peux investir et ne pas mettre forcément ton argent sur la table. Tu peux créer des partenariats, tu peux investir à l'étranger, tu peux investir dans ton pays d'origine, tu peux faire de lachat revente tu peux faire de la sous-location. Bref, il y a énormément de stratégies, plus d'une dizaine de stratégies que je partage justement dans ma masterclass dont tu as le lien juste en dessous où je vais te montrer justement comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avons investi plusieurs dizaines de millions de dollars en seulement quelques années grâce à l'immobilier. Donc clairement, c'était les cinq secteurs qui selon moi sont porteurs en Afrique et même partout dans le monde. En te spécialisant dans ces secteurs-là, je pense que tu ne manqueras pas d'opportunités et... Dans tous les cas, il faut juste être bien accompagné, prendre de, de bonnes informations et surtout t'inspirer de personnes qui ont eu à faire ce que tu as envie de faire, tout simplement. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. Dis-moi justement quel est le secteur qui te convient le mieux et quel est le secteur dans lequel tu souhaites te lancer. N'hésite pas à nous contacter si tu souhaites avoir plus d'informations par rapport à ces différents secteurs d'activité que nous on a en interne dans notre groupe d'entreprise. Et moi, je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. C'était Florent de Global Investisseur et de Quantum. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. A très bientôt. Ciao What?